Dit la messe, et de way, ou yel babele, ou ben game, meilleur, son sogo, son. Mesdames et messieurs, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler de. La poléanderie confirmée. <rire> Il s'agit, c'est l'histoire hein, d'un couple, un monsieur et une dame, certainement quand je parle du couple, vous comprenez, ils sont mariés depuis près de 30 ans, monsieur travaille au port autonome de Douala, c'est au Cameroun, madame est commerçante, à leur actif ils ont cinq enfants, le dernier a 15 ans déjà. Et il y a déjà près d'un an, il a dit qu'il ne va plus à l'école. La première fille qui est âgée de près de 27 ans aujourd'hui a déjà fait deux accouchements à la maison. Le dernier accouchement qu'elle a fait, il y avait des problèmes. Parce que ces deux hommes qui venaient à l'hôpital voir l'enfant, elle a dit à chacun de ces hommes, c'est ton enfant. À l'autre, c'est ton enfant. Quand elle a quitté l'hôpital pour la maison, c'était difficile parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Son père lui a dit, mais j'ai vu l'autre hier, il vient, il dit, mon enfant, avant hier c'était un autre. En réalité, qui est le père de ton enfant? La fille dit que papa, pour euh, ne pas te mentir, on avait eu les rapports presque le même jour. Donc moi-même qui suis là, je ne, je ne suis pas encore sûr qui est le vrai père. Toi-même, quand tu regardes l'enfant, tu crois qu'il ressemble à qui? Le père a donc décidé de choisir les deux. Celui qui vient souvent lui dit que « Allez acheter la bière à papa. » Le père dit que « Voilà mon toi qui père de l'enfant. » Alors, ils ont réussi à faire partie l'autre. Bon. L'enfant est en train de grandir. Alors, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui c'est quoi C'est que le père a une collègue qui travaille avec lui au port autonome. Cette collègue est de l'Est, de Berthois, de en général. Mais de Berthois, quand je dis Berthois, c'est la capitale de l'Est. Elle a perdu son père. Le père était dans la ville de Bertois. Et elle a décidé d'aller enterrer son papa. L'un des éléments du couple a décidé d'aller accompagner sa collègue, qu'il convoitait aussi, parce qu'il il faisait des avances à la fille. Et la fille a perdu son papa pour montrer la générosité et avoir, n'est-ce pas, accès à ses bons services. Il a donc décidé de l'accompagner à Bertois, enterrer son père. Son épouse a une activité. Son activité c'est quoi Elle achète de babouches, elle va faire le tri en friperie à Douala, elle met dans un gros sac, elle va vendre à l'est à Bertois. En rentrant, elle achète du gibier, elle achète des plantains, bref, elle achète les éléments qu'on peut avoir à Bertois et qu'on n'a pas à Douala, qu'elle viendra vendre ici. Il y a deux ans, elle fait ce commerce. Les premières années, elle allait le lundi et revenait jeudi, parce qu'elle arrivait mardi, il n'y avait pas de route. Après un, un an, elle a commencé à faire deux semaines. Elle dit qu'elle a trouvé sa soeur du village qui l'héberge et elle lui permet de ne pas liquider ce qu'elle a partie de Douala, ce qu'elle a pris de Douala pour toi Elle a donc pris le temps de vendre à bon prix avant de revenir. Le temps d'accumuler également la marchandise parce que maintenant que euh, les eaux et forêts contrôlent les viandes, il faut trouver une stratégie pour regrouper le, le gibier avant de revenir à Douala. En 2020, elle est partie à Berthois. Elle a fait presque un mois. Elle n'est pas revenue. Et ça a avec la période au cours de laquelle la collègue de son mari avait perdu son père dans la même ville de Berthois. Alors, euh, son collègue qui est le mari de celle qui fait le commerce décide donc d'aller à Berthois accompagner sa collègue. C'est tout à fait normal. Sa collègue qui va tenir lieu de femme plus tard. Alors, ils ont pris le corps ensemble, ils sont arrivés avec toi dans la journée, ils sont allés euh, à la morgue, on avait déjà transféré le corps à la maison, ils sont donc allés à la maison. Quand la fille était proche de son domicile, elle a commencé à pleurer, à pleurer et à pleurer. Elle est entrée, elle s'est mise à pleurer en voyant son père dans le cercueil. Alors, l'homme qui l'accompagnait venait tout doucement derrière, il est entré, il avait enlevé son chapeau et il voit donc... Le cercueil, et dans le cercueil, le père de sa collègue, à côté du cercueil, une veuve qui est assise toute de blanc vertu. Cette veuve, c'est qui C'est sa propre femme, c'est son épouse de Douala qui est arrivée à Bertois et qui a déjà contacté un nouveau mariage. C'est son mari de Bertois qui est décédé et par rapport à leur coutume, il fallait bien qu'elle s'asseye à côté du corps. L'homme scandalisé, il regarde sa femme, la femme regarde l'homme. Il se regarde dans les yeux. L'homme ne peut rien dire. Il se retire. La femme ne peut pas fuir parce qu'elle est déjà là. Toute la famille de l'homme de décédé savent qu'elle est là pour assister son mari légitime qui est décédé, son vrai mari de Douala. Il se retire. Il sort. Il est dans la cour. On lui dit assieds Assez-toi. » Il dit « Non, je viens de recevoir un coup de fil de Douala. Il y a un enfant qui est malade. Je dois rentrer. » Sa copine ne comprend rien. Pourquoi subitement il décide de rentrer donc, des questions. Il prend la voiture, il arrive à Douala Il ouvre la bouche, il veut parler à ses enfants Il veut leur dire ce que leur maman est en train de présenter à Bertois. Une maman qui est mariée à Douala, qui est également mariée à Bertois. Que peut-il faire Il est resté pantois À chaque fois qu'il veut ouvrir la bouche pour parler aux enfants, il coule les larmes Il n'a rien dit, il n'arrive pas à parler Je vous pose la question Vous qui me regardez, vous qui me suivez Si c'est vous, qu'est-ce qu'on fait vous divorcez, vous avez cinq enfants. Vous accordez le pardon à cette dernière. La semaine prochaine, j'aurai besoin de vos résultats. Merci.